chaîne Eden Gaming aujourd'hui ça va être de l'unboxing comme vous pouvez le voir c'est bon c'est parti oh là des petits bouts qui tombent ah oui d'accord c'est des touches qui tombent c'est un clavier si vous pouvez le voir Attendez, je vais remettre ça, donc en fait, là c'est le clavier qui servira pour euh, mon ordinateur fixe gaming, que je n'ai actuellement pas, et je ne suis pas prêt de l'avoir d'ailleurs, parce que là pour le moment j'ai pas les moyens, donc euh, pour le moment je prends les pièces qui sont moins chères, donc le clavier, euh, puis attendez j'ai pas deux colis, j'en ai plus que ça, j'en ai quatre, j'en ai deux bol. J'avais oublié que j'en avais plus que ce que je pensais. Oh là là. Donc là c'est que la moitié du setup parce qu'après il va me falloir un double écran. Je voudrais qu'il soit deux en un. L'écran. Il me manque la tour centrale. Donc en gros il me manque ce qu'il y a de plus cher quoi. Donc voilà pour ça. Je vais le mettre là pour le moment par terre. La notice, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le clavier Donc il y a 115 touches, d'après ce que je comprends, c'est écrit en anglais. Blue Switch Tactile, il fait 46 mètres, 46 mètres, je... il fait 46 cm de long, virgule Pour ceux que ça intéresse, je peux vous faire voir chez moi, c'est à gros plus vite. Et la marque c'est clim d'ailleurs j'ai un, un petit truc avec là. une enveloppe il ya quelque chose dedans genre un chèque de 10 millions. euros ça serait cool ah non c'est des autocollants ah, c'est assez sympa je trouve j'aime bien Pour mettre ça sur ma table gaming ah. ouais. Là j'ai un autre truc Ouais bah, c'est de la pub quoi. Euh, Je vais pas prendre du clim tout le temps hein. Donc voilà déjà le. Ce qu'en fait euh, Ce que je voudrais c'est avoir un PC euh, gaming fixe Donc euh, je pense que ce sera pour l'année prochaine Ou à la fin de l'année parce que là euh, j'ai pas les moyens Et là je voudrais commencer par un ordi portable gaming Ouais, les autres colis ils sont cachés en fait j'ai mis des trucs dessus bah, on va commencer par celui là, là. ça j'enlève attention ah, attention la gopro arrive Tadam. prix euh, assez raisonnable parce que de 300 euros là dedans quand même. voilà quoi et euh, bon je fais confiance à Amazon, hein. tout, il y avait toutes les étoiles, il y avait des bons retours euh, des clients, donc euh, bon, après euh, à tester. Par contre là en ce moment il fait que de pleuvoir, donc ce ne pas pour tout de suite les vidéos avec cet appareil là. Mais au mois de mars il fait que de pleuvoir, c'est la, euh, la semaine nuage compli d'eau. Alors on y rien quoi, enfin, ça doit être les câbles évidemment. Ah oui, ça, ça doit être pour... Euh... Ça, ça doit être pour le régler à distance, je pense. C'est la, fois... la première fois que j'ai une GoPro. Je ne me suis jamais servi. <rire> oh là, il y a beaucoup de câbles. Hein. Et j'ai un autre truc comme ça. Jordan, tu te regardes ma vidéo. Oh, bon, tu passes. C'est Jordan... C'est que Jordan est un super homme de maintenance. Ça, ça doit aller. À toi. Vous voyez, je suis complètement perdu. Mais je crois qu'on prend certaines choses quand même. Alors ça, ça doit être pour recharger. Là, il y a le petit truc pour nettoyer l'écran. Ça, ça doit être la dragonne. Ça, ça doit être des choses... Pour fixer la GoPro, genre sur le VTT, un euh, truc comme ça, quoi. Ça c'est des fixations, quoi. Pour différents supports. Après, faut voir. Enfin, je vois ça euh, sur le vélo, par exemple. Donc là, j'ai, je compte faire une vidéo sur euh, une balade en VTT. Alors, ça, c'est quoi Ça ressemble à une batterie. Il y a une batterie. C'est une batterie. Ok. Retourne dans le plastique. Oh Voilà. Ah. Parce que c'est la suite euh, du setup. La souris. Donc, le moins cher du setup. Hein. Comme je disais, l'écran et, et, et la tour de. <rire> et la tour, bah, ce sera plus euh, tard. Alors. Et donc euh, bien sûr j'ai pris la, la même marque C'est encore du film oui. Je vais peut-être garder la boîte quand même de la là, Pour l'acheter Parce que comme je déménage bientôt Je vais mieux garder la boîte Alors, vraiment, ouais. Voilà et voilà la souris. Donc là, c'est pareil. C'est euh, une souris qui, qui s'allume et tout. J'aime bien quand ça s'allume. <rire> et bien sûr, elle est bien. Parce que mon autre souris que j'ai, je vais vous faire voir. C'est une souris comme ça que j'ai. Que j'utilise actuellement. Je l'ai en rouge, là, là et je l'ai aussi en noir. Et en fait. Euh, donc vous mettez une pile dedans et euh, là donc là je l'ai pas là parce que c'est sur mon ordinateur mais vous mettez ça sur votre port usb vous, euh, hop, vous appuyez là, là sur le petit bouton et ça marche tandis que là et puis bien sûr ça s'allume quoi tandis que là vous n'avez pas besoin de mettre de pile vous branchez ça direct et ça marche par contre vous avez le fil là il n'y a pas de fil il y a juste ça qui est un petit peu embêtant mais bon, pas... j'aime pas trop les fils moi, c'est un petit peu moche Mais euh, c'est pas trop gênant euh, ce, qui est, ce qui est vraiment gênant c'est quand il y en a partout, des câbles, des fils partout, Là, ça c'est énervant Genre comme ma batterie là, je vais vous faire voir ma batterie Voilà comme vous pouvez voir il y a des fils partout après, bien sûr, faudrait que je scratch le tout, mais j'ai pas pris le temps. Donc là, ça défile vraiment pas tout. Ça fait horrible. De... Oui. Moi, j'aime pas ça. <rire> Moi, j'aime bien quand tout est nickel. Tout propre. Nickel. Et goût de luxe, quoi. Donc ouais, le... je trouve le toucher agréable pour la souris. On entend le bruit. Voilà, ça, c'est la roulette. Euh, J'ai des boutons sur le côté aussi là, Tandis que sur celle-là j'avais pas Donc là j'avais vraiment euh, Le bouton droit, le bouton gauche Et la roulette c'est tout bah, c'est pas une souris gaming hein. <rire> Au suivant Alors là ça a rien à voir avec le gaming Ça a rien à voir avec l'ordinateur ni rien C'est un truc comme ça C'est pour la guitare Donc ça c'est pour leur play guitare euh, Donc donc ça c'est pour le rentrer dans l'enceinte, dans l'ampli. Là, il y a le, j'ai besoin le trou pour mettre le casque. Là, on peut régler le volume, le gain, le tonne. Et là il y a un petit bouton, il y a écrit FX, donc ça je sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai des piles fournies avec, vous voyez Et voilà et donc c'est la marque Vux cela sert à pas déranger vos voisins pour, euh, quand vous jouez euh, sur l'enceinte avec votre guitare parce que moi généralement je joue euh, comme ça euh, sans, sans rien brancher en fait je fais ça comme ça comme ça ça fait pas trop de bruit puis aussi c'est parce que j'ai un, un petit peu la flemme de brancher et tout <rire> c'est juste pour euh, m'entraîner après mes cours de guitare généralement et, euh, mais des fois c'est sympa quand même, enfin c'est quand même plus sympa de jouer euh, branché quand même. donc euh, j'ai pris ça comme ça, genre pas de problème, je vais mettre le casque je pourrais, avoir le son, euh, je pourrais avoir le son dans les oreilles et pas déranger les autres j'ai jamais eu de retour sur euh, si je dérangeais ou pas les voisins, de toute façon non parce que je fais en sorte que, que cela ne se produise pas euh par contre pour la batterie c'était un, un petit peu compliqué euh, au début parce que j'étais en chambre donc en chambre de 11 mètres donc là maintenant j'ai un peu plus grand j'ai euh, 30 ou 35 mètres là je pense je suis en studio euh, et j'avais pas le tapis aussi donc le tapis il enlève un petit peu la, la sonorisation donc ça ça aide mais ouais, pour la batterie c'était un peu plus compliqué euh, mais pour la guitare pas de soucis hein. Et là, c'est juste que je pourrais vraiment mettre à fond là, du coup, mon casque. Donc, Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pourrais tester ça prochainement. Et j'ai des piles qui vont avec, parce que malheureusement, ça marche avec les piles, ça se recharge pas. J'aime pas quand ça avec les piles. Je préfère quand c'est avec une batterie, une batterie rechargeable et tout. Et puis le. J'aime pas ça. Parce qu'après bah, bah faut en racheter quoi. C'est pour ça. C'est pour ça que j'aime pas ça. Tandis qu'une batterie, bah, ça dure. Oh, tiens, je vais les mettre maintenant dedans, on prend le j'y suis. Donc euh, c'est. J'ai même pas fait exprès en fait. J'ai pris euh, la même marque sans, le... sans faire exprès. Après, je pense que c'est mieux quand même d'avoir la même marque parce qu'on sait jamais si on a une nouvelle surprise après, si c'est pas compatible et tout. Généralement, même si c'était pas Vox, je pense que ça aurait marché aussi, mais c'est quand même mieux d'avoir la même marque. J'ai surtout pris celui-là parce que c'était l'un des moins chers. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de mes achats. Sachant que je vous les ai présentés, mais je ne vous ai pas encore testé les produits. Donc euh, voilà, donc euh, pour le clavier et la souris, je vous montrerai ça dans une vidéo future quand j'aurai mon setup complet avec euh, l'écran, la tour. Voilà, donc on n'est pas rendu encore. Et donc, par contre, prochainement des vidéos avec la GoPro. J'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. <rire> Salut